Cette histoire se passait vers 580 avant Jésus-Christ. A la base il y avait la pyramide de Khéops qui laissait une ombre à cause du soleil qui se trouve pas là. Et Thalès, juste à côté. avait mis un bateau. Ce bâton laissait aussi une ombre. Modélisons un peu cette figure. Ici, le sommet de la pyramide, S. La base, O. L'ombre, OM. Le bâton, S', O', M'. Malgré les apparences, SM et S'M' sont parallèles. On suppose parallèles. Ce sont des rayons du soleil d'ici. SM et S'M' sont parallèles. Bien sûr, ici, on a deux triangles rectangles. S'O'M' et S'O'M. Thalès voulait connaître la hauteur de la pyramide, autrement dit SO. Et son coup de génie, c'est de croire fort que SO sur S'O' serait pareil que OM sur O'M'. Si on connaît OM, c'est-à-dire la longueur de l'ombre de la pyramide, si on connaît S'O', c'est-à-dire la longueur du bâton de Thalès, si on connaît son nombre, O', prime, alors constatez que dans cette égalité, il y a trois nombres qui sont connus. Du coup, la hauteur de la pyramide serait égale à OM fois S'O' sur prime, o selon la règle du produit en croix. Deux quotients sont égaux, si et seulement si, les produits en croix sont égaux. C'était une légende qu'on va modéliser à la manière de 2008. Théorème de Thalès. Soit D et D' Deux droites séquentes en un point A. Soit B et M. deux points sur la droite D, distincts du point A. Et puis, C et N, deux points de la droite D' distincts du point A. Si les droites BC et MN sont parallèles, alors, alors, on aura l'égalité des trois quotients suivants. AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Pour retenir ces trois rapports, regardez les numérateurs. AB, AC, BC. AB, AC, BC sont les côtés du petit triangle. Et en bas, AM, AN, MN, AM, sont les côtés du grand triangle. Chaque quotient est aussi intéressant. AB sur AM, AB sur AM, sur la même droite. AC sur AN, AC sur AN, sur la même droite. Et BC sur MN, sur les deux droites parallèles. Ça, c'est la première configuration vue en quatrième. Mais on peut très bien avoir cette configuration-là, les droites D et D'', et les triangles ABC et AMN, qui ne soient pas comme ça, c'est-à-dire l'un sur l'autre, un du côté, disons droit, du point A, ABC, et l'autre de l'autre côté, AMN. Bien sûr, l'hypothèse est la même, BC parallèle à MN, et la conclusion AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Voilà le théorème de Thalès. À quoi sert le théorème de Thalès Comme vu au début, quand Thalès mesurait la hauteur de la pyramide, ici, de même, parmi les six nombres connus ou inconnus, il y en a six ici, si on se donne quelques-uns, on pourrait trouver un autre. Par exemple ici, si on connaît trois parmi quatre, on trouve le quatrième. Et c'est comme ça qu'on trouve des longueurs plus ou moins accessibles dans divers édifices. Ici, il y a six. Si on, trouve, si on connaît certains trois, attention, certains trois, on verra dans les problèmes suivants. Alors on trouve le quatrième, le cinquième, le sixième. Réciproque du théorème de Thalès. Soit toujours deux droites, D et D', séquentes au point A. Soit B et M, deux points de la droite D, distincts du point A. B, M. Soit C et N. Deux points de la droite D' distincts du point A, c'est N. Si AM, AM sur AB est égal à N sur AC, alors les droites MN et BC sont parallèles. MN, parallèle à BC. Il y a plusieurs configurations que vous pouvez faire en mettant le triangle AMN de l'autre côté qui ne soit pas superposé sur le triangle ABC. Remarquez que la réciproque du théorème de Thalès demande uniquement deux rapports égaux dans son hypothèse et que la conclusion, c'est l'ancienne hypothèse du théorème de Thalès. À quoi ça sert cette réciproque Évidemment, à prouver que deux droites sont parallèles. Dès qu'on arrive à montrer que ces deux quotients sont égaux, les droites respectives MN et BC sont forcément parallèles. Vanessa est une fille très curieuse. Elle veut connaître la hauteur du phare de la pointe Vénus, située sur la commune de Maïna au nord de Tahiti. On va dessiner le schéma, le phare, PP', dont on ne connaît pas sa hauteur. Pour cela, Vanessa, qui mesure 1,50 m, Vanessa, V, ah, voilà ça plante un bâton vertical à 180 mètres du phare. 180 mètres. Le bâton est là. Le bâton dépasse de 2 mètres du sol. Le bâton, 2 mètres. Bâton. B. T. Bâton. Puis, elle s'en éloigne de 3 mètres. VB. 3 mètres. Il lui semble alors que la hauteur du bâton est la même que celle du phare. Ici, vous avez compris, c'est l'œil de Vanessa. Elle regarde le bout du bâton. Et puis... Hop, ça c'est un segment, hein, malgré les apparences. Le segment AP' Vanessa regarde et le bout du bâton coïncide avec le sommet du phare. Comment pourrait-on calculer la hauteur PP' Grâce, bien sûr, à Thalès. Je rappelle ici, il y a des angles droits. PP'. TB et AV sont parallèles parce que des droites perpendiculaires sur la même droite, VP. On pourrait, et ce qu'on va faire, tracer cette parallèle AH, parallèle à VP. Évidemment, parallèle à VP et comme VP perpendiculaire à PP', AH perpendiculaire à PP'. Et pareil ici, même histoire. On va noter ici le point qu'on a trouvé. Une lettre A, B, allons, ah C. Le problème se réduit à la chose suivante. Si on pourrait calculer ici, dans le triangle A, P'H. Si on pouvait calculer P'H, combien ça ferait ces petits morceaux ben CB, c'est pareil comme AV, 1,5. PC égale 1,5 m, est égal aussi à PH. Un rectangle, un rectangle, les côtés opposés, sont égaux. 1,5 m, je rappelle, c'est la hauteur de Vanessa. Du coup, si BC fait 1,5 m, pour Tc, il reste 0,5. 0,5 pour Tc. Combien AC Combien AC AC égale VB. D'accord, 3 mètres. Et CH, évidemment, CH, c'est toujours 180 mètres. On va juste extraire la partie intéressante. C'est-à-dire... P'H, TCA, les dimensions AC, 3, TC, 0,5, CH, 180, partout il y a des mètres, et on est toujours en train de calculer et de trouver P'H. Évidemment, on se trouve dans une configuration de Thalès, TC parallèle à P'H, donc, grâce à Thalès, je peux écrire l'équation égaux suivants. AC sur AH égale TC sur P'H égale, troisième, AT sur AP'. Évidemment, je n'ai pas besoin de troisième rapport. Il me suffit les deux premiers. Je remplace les valeurs connues. AC, 3. Puis AH, AH. C'est égal à 3 plus 180. Ça fait 183. Égal TC, 0,5. Sur P'H. Et nous voilà. Trois nombres connus, on va trouver le quatrième. P'H égale 183 fois 0,5 sur 3. Je vous laisse faire les calculs pour quelques secondes. Bien sûr, on peut le faire de tête, mentalement. 3 en 18, 6 fois. En 3, une fois. Ça fait 61. 61. Fois 0,5, ça veut dire qu'on divise 61 par 2. Ça fait 30,5. Et du coup, la hauteur P'H, c'est 30,5. Cette hauteur P'H, c'était juste, juste un bout. Juste un bout, c'est-à-dire ça. Le grand bout P'H. Et comme HP... Hp, c'est égal à Av, les côtés opposés dans ce rectangle, ça fait 1,5. Au total, le phare pp' égale 32 mètres carrés. Pardon, 32 mètres. Et voilà, la curiosité de Vanessa a été assouvie. Et nous, on a montré un exemple, comment utiliser le théorème de Thalès pour trouver une longueur inaccessible. Évidemment, l'idée de monter sur le phare avec une ficelle, de dérouler la ficelle et de voir combien ça fait, serait un peu saugrenu. On va essayer de consolider un bâtiment comme un brevet en 2002. Disons que le bâtiment se trouve ici. Bâtiment. Et on a construit un contrefort en bois. C'est ici le contrefort S B. On considère que ce montant BS est perpendiculaire au sol. Ce qui est évident pour que ça tienne. Et le voilà le contrefort. Et encore. Un bout ici, MN. De A à M il y a 1,95 m De A à B il y a 2,5 mètres. Entre B et N il y a 1,8 m. Et la hauteur de BAS, BS, égale 6 mètres. Donc je répète. Le montant BS est perpendiculaire au sol. Première question, calculer AS. Calculer AS. Qui pourrait nous aider Dans un triangle rectangle, ABS, on connaît un côté. Tiens, on connaît aussi l'autre. BS égale 6 mètres. Donc on va trouver le troisième avec, évidemment... Le théorème de Pythagore. As égale racine carrée de AB carré plus Bs carré égale racine carrée ab carré 2,5 carré plus bs au carré 6 au carré. Ce qui donne, en utilisant la calculette, 6,5 mètres. Et nous voilà, As, cette longueur-là, 6,5 mètres. Calculer SM. SM, SM, SM est égal à la différence entre As et le petit segment AM, ce qui nous fait 6,5 moins 1,95 égale... Quatre virgule cinquante mètres. Calculer SN, SN, on y va, SN égale SB, tout ça, moins NB, SB 6 moins NB 1,8. virgule sans calculette, quatre virgule et dernière question, démontrer que la traverse Mn est parallèle au sol. Autrement dit, démontrer que Mn soit perpendiculaire à Sb, afin que le contrefort en bois Sba soit vraiment solide. Comment prouver cela On va utiliser bien sûr la réciproque du théorème de Thalès. Vérifions que Sm sur SA égale à SN sur SB SM sur SA 4,55 sur SA 6,5 égale peut-être à SN 4,2 sur SB 6 produits en croix les produits en croix sont égaux ça fois ça, 27,3. Ça fois ça, 27,3. Du coup, les droites MN et AB sont parallèles. Et comme AB est perpendiculaire à SB, on est sûr aussi que MN est perpendiculaire à SB. Et voilà, le contrefort en bois est vraiment solide.